Coucou toi, je t'ai déjà fait une vidéo sur les 5 blessures de l'âme qui est un livre de Lise Bourbeau Je t'ai même fait toute une série de vidéos avec la guérison des blessures et puis avec des informations sur chacune des blessures et le masque que nous adoptons pour éviter de revivre cette blessure Avec l'énéagramme, on a 9 nouvelles blessures qui débarquent ah <rire> Alors, donc c'est un test de personnalité qui existe depuis 5000 ans, depuis l'époque de Socrate, si je me trompe pas. Qui est basé sur un petit cercle avec 9 profils. Ça ressemble un petit peu à ça. Et euh, j'ai déjà créé un article de blog, je te mettrai le lien en description de la vidéo. Chacun des profils, donc les neuf profils, c'est le perfectionniste, l'altruiste, le battant, l'artiste, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le chef et le médiateur. Et chacun de ces neuf profils est en fait euh, créé chez la personne parce qu'il euh, a une blessure d'enfance, un traumatisme d'enfance sur lequel il a construit sa personnalité. La blessure d'enfant du profil numéro 1 qui serait donc le perfectionniste. C'est une blessure qui ressemble fortement à la blessure d'injustice, puisque on va observer ensuite le masque du rigide. Donc le perfectionniste, c'est quelqu'un qui se tient très droit, qui est assez rigide dans sa posture physique et aussi dans euh, les actions qu'il met en place. Donc, c'est quelqu'un qu qui va euh, avoir peur de se mettre en colère. Ça, c'est sa plus grande peur. Mais il ne le sait pas parce qu'en général, c'est quelque chose qu'il évite à tout prix. Donc, du coup, il a un petit peu du mal à identifier ça. Et euh, pourquoi le perfectionniste s'est développé comme ça dans sa vie ben, Tout simplement parce que sa blessure d'enfance, c'est qu'il a été réprimandé pour un plaisir innocent, pour un plaisir d'enfant. Et il s'est senti humilié, euh, puni ou critiqué d'une façon injuste. Et donc c'est pour ça qu'il va faire, qu'il va mettre en place tous ses efforts possibles afin d'être parfait, d'avoir un comportement irréprochable pour ne plus avoir à vivre cette blessure, ce traumatisme d'enfance. La blessure d'enfance du profil numéro 2 qui est l'altruiste, c'est de manquer d'affection, de soutien et donc la grande peur de la solitude et surtout la peur du rejet. Alors là, c'est pas un rejet comme on va l'entendre euh, chez Lisbourg, bon, encore que peut-être, mais euh, il faudrait voir un petit peu ça. En tout cas, là, cette, cette grande peur, c'est voilà, de, de se sentir exclu, rejeté par une personne, et de se sentir seul. On retrouve aussi un peu la blessure de l'abandon. Rejet-abandon, on est un petit peu dans les deux là. Euh, et du coup, cette personne va développer sa, cette capacité à donner beaucoup plus aux autres que... Euh, ce qu'elle se donne à elle-même et cette personne est convaincue que pour être aimée, il faut donner elle ne peut pas être aimée si elle ne donne pas aux autres, si elle ne donne pas de l'attention, du soutien euh, et de l'affection aux autres voilà, c'est clair sa blessure Là. <rire> la blessure du bâton alors le bâton c'est quelqu'un qui va manquer d'estime pour lui-même et du coup sa blessure d'enfant c'est d'avoir de manqué d'estime de ne pas avoir été assez valorisé pour qui il était, il a été seulement valorisé pour les actions qu'il a faites concrètement. Donc lui, il va être beaucoup dans le faire. Et il va construire du coup sa personnalité là-dessus. Il va faire beaucoup de choses et sa plus grande peur, ça va être l'échec. Ensuite, on a le profil de l'artiste, le mélancolique, la personne qui peut être parfois un petit peu triste. Cette personne-là, ça va être typiquement la blessure de l'abandon qu'on a vue chez Lise Bourbeau. C'est la perte du lien. Ça peut être la perte du lien parce qu'il y a eu un décès, ça peut être parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu un déménagement. Donc c'est une perte de lien qui a été assez soudaine pour un enfant. Et du coup, cette personne-là euh, a peur d'être abandonnée à nouveau parce qu'elle ne, ne serait pas assez bien pour être aimée. Donc cette personne va tout faire pour sortir de l'ordinaire, pour sortir de la banalité, pour se faire remarquer, d'où le côté un petit peu artistique, euh, afin de ne pas être abandonné à nouveau et ne pas revivre cette blessure-là. La personne numéro 5, c'est une personne qui est très discrète, c'est celle qu'on appelle l'observateur. L'observateur, il a vécu euh, dans son enfance une intrusion dans sa bulle, dans son intimité, dans son monde, dans peut-être son territoire, sa chambre, euh, alors, c'est pas forcément une attaque au niveau euh, euh, intime sexuel, hein. ça peut être juste euh, euh, de, de rentrer dans, dans son monde imaginaire. Et euh, du coup, cette personne, l'observateur pour éviter une nouvelle intrusion, va se mettre à observer ce qui se passe autour de lui. Il va prendre un petit peu de distance avec les choses afin de bien comprendre les intentions de chacune des personnes autour de lui avant de tisser des liens. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'observateur. Lui, il souffre plutôt d'une blessure de type insécurité qui n'existe pas chez Lise Bourbeau, mais euh... ouais, il a besoin de comprendre l'intention des autres. Alors, est-ce que euh, ça peut s'associer avec la blessure de la trahison Je ne sais pas. Il faudrait euh, voir, c'est peut-être le profil suivant. Et donc, la plus grande peur du profil numéro 5 qui est l'observateur, c'est d'être envahi dans son propre territoire. Donc, c'est pour ça qu'il prend un petit peu de distance. Le profil numéro 6, c'est le loyaliste. Donc, cette personne-là a besoin d'être dans un groupe pour vivre. Et euh, là, pour le coup, on a la blessure de trahison. Elle s'est sentie trahie par l'autorité, donc en général par un des deux parents. Donc on va se retrouver complètement dans le profil, euh, dans la, les blessures de, de Lise Bourbeau. Et euh, cette personne-là est convaincue que si elle est elle-même, elle, on ne va pas l'aimer pour qui elle est. Donc il faut qu'elle adopte les façons de faire du groupe afin que le groupe puisse l'aimer. Donc il y a tout un, une question d'autorité et de groupe là-derrière. Ensuite, on a le profil numéro 7 qui est l'épicurien. Et donc cette personne-là, c'est la peur de la contrainte. Et c'est vraiment quelqu'un qui va être à la recherche de liberté et de plaisir. Euh, c'est une personne qui fuit l'enfermement. Sa plus grande peur, c'est d'être enfermée, que ce soit dans des, des carcans, des idées, des, des lieux, dans un job, dans, dans un engagement peut-être même. Fuir les contraintes absolument. Et euh, cette personne, elle, elle va avoir cette caractéristique de dire que je suis tellement heureux, c'est sa façon de se protéger, hein. je suis tellement heureux que je ne peux pas souffrir. La personne numéro 8, c'est le chef. C'est une personne qui est vachement dans le contrôle, dans la protection envers les autres. Et euh, lui, ce qu'il a souffert dans son enfance, c'est d'avoir été impuissant pour agir sur quelque chose. C'est normal, on ne peut pas demander à un enfant de pouvoir agir sur tout. quoi. Eh bien, cette personne, pour euh, réagir en fonction de ça, comme elle s'est sentie impuissante, elle va se construire avec cette idée de je dois être fort, je dois protéger les autres. Euh, et du coup, sa plus grande peur, ça va être la faiblesse. Donc d'où le chef qui est assez charismatique, assez, assez fort comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme blessure de Lisbourbeau là-dessus euh, Moi, je vois bien le, la trahison toujours. Mais bon, c'est à voir. Et euh, comme on avait cinq blessures, maintenant on en a neuf. Elles ne sont pas forcément toutes en corrélation. Et dans euh, l'énéagramme, on a une blessure vraiment... Euh, euh, principal dans euh, les cinq blessures de Zibourbon on les a toutes un petit peu donc euh, voilà c'est il, il faut faire le, le mix un petit peu de tout et euh, c'est intéressant à voir quand même tout ça d'avoir plusieurs grilles de lecture pour pouvoir croiser un petit peu les informations et expliquer que deux personnes qui ont la même blessure chez Zibourbon ont des profils différents dans l'énéagramme et ont des profils différents dans le MBTI puisque nous sommes des êtres complexe. Finalement, la dernière personnalité c'est le médiateur. Cette personne-là a manqué d'amour et elle a vraiment une peur absolue de, euh, du conflit. Donc cette personne évite absolument à ce que les personnes dans le même groupe se rentrent en conflit, rentrent en affrontement. Euh, donc cette personne, le médiateur qui va manquer d'amour, il fait passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Il va vivre par procuration, c'est-à-dire en, en donnant, en, en, en faisant que les personnes autour de lui soient heureux. Bah, lui, il sera heureux. Et euh, il, a, il a aussi peur que son avis soit négligé. Donc, d'où le médiateur de mettre tout le monde d'accord. Comme ça, au moins, s'il donne son avis, son avis sera pris en compte. Euh, voilà. Moi j'espère que ces blessures t'aident à comprendre euh, ben, peut-être la source de pourquoi tu agis d'une certaine façon dans ton quotidien, pourquoi il y a des choses qui bloquent euh, en ce moment dans ta vie. Peut-être que la source c'est une blessure euh, d'enfance, de l'énéagramme, peut-être que c'est une blessure de l'âme qui a été décrite par Lise Bourbeau, peut-être que c'est par d'autres éléments comme dans le MBTI par exemple, où tu te retrouves peut-être dans un job qui te demande d'agir de, de, de, comme un profil qui est trop éloigné de ton profil et du coup ça te demande beaucoup trop d'énergie. Il y a plein de choses, il y a plein de grilles de lecture qui peuvent t'aider à comprendre ton comportement et à mettre en place des choses pour améliorer ton comportement, améliorer ta vie et ton bien-être au quotidien. Allez, j'espère que <rire> ça t'a plu. Euh, si tu as besoin d'en parler, on peut se faire une séance. Je te dis à très bientôt.